Bonjour, aujourd'hui je joue sur un Suzuki Pure Harp en si bémol. C'est un harmonica dont le peigne et les capots sont en bois de palissandre. Et oui, même les capots. Ce qui en fait un instrument assez léger. Les capots sont assez fermés. Et le son général de cet harmonica Suzuki en si bémol pure harp est assez rond, comme vous allez bientôt le constater. Je vais vous jouer une composition en hommage à cet harmonica pure harp que j'ai appelé « Pure Melancholy ». Comme d'habitude, si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo avec vos amis. Faites courir la bonne nouvelle, apprendre à jouer de l'harmonica, ce n'est pas si difficile. Rendez-vous sur mon site pour en savoir plus. Quant à moi, je vous dis à samedi prochain, samedi midi.